Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 3 janvier 2022. Bonne année, bonne santé Bon moral. Vous connaissez mon état d'esprit. Toujours voir ce qui fonctionne. Pourquoi? Parce que être positif, c'est bon pour le psychisme. Et si c'est bon pour le psychisme, l'interaction se fait sur un tas de domaines. Donc, je vais vous parler de cet horoscope de la semaine qui démarre donc lundi 3 janvier. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil, bon, hier, dimanche 2 janvier, il y avait cette nouvelle lune. Hein, on l'a vu à 12 degrés du Capricorne. Je vous ai fait une vidéo dédiée avec une petite histoire. Et là, on démarre cette semaine lundi avec le soleil qui a évoluer d'un degré. Soleil, 13 degrés Capricorne, bon anniversaire à mes Capricornes. Pour vous, ça démarre dans des conditions plutôt agréables et sympathiques, parce qu'il y a des planètes chez vous qui vous veulent du bien, il y a notamment Vénus qui est dans la zone pendant encore un bout de temps, donc ça met de la rondeur et du charme jusqu'au mois de mars, un truc assez sympa, qui protège tous mes signes de Terre, justement, je vais y venir, qui sont les euh, ceux qui bénéficient au mieux des influences qui sont actuellement dans le ciel, pour cette semaine dans tous les cas, sont... Allez, on commence par ceux qui bénéficient de cette, cette dynamique solaire, le soleil, l'énergie, la puissance, le positif, la lumière, la conscience, voilà, toutes les énergies qu'on aime bien, toutes celles qui nous qui mettent les choses en lumière, en fait, tout simplement, et qui nous apportent cette vitalité plutôt constructive, fécondante, qui nous invite à aller de l'avant, à avoir une vision plus large des choses, plus constructive, plus positive, une sorte de verticalisation face aux situations les plus, les plus complexes qu'on peut croiser dans la vie qui sont ceux qui bénéficient au mieux de cette influence pour la semaine, donc qui va avoir la pêche en clair, ce sont mes capricornes, mes vierges mes taureaux, mes poissons et mes scorpions toujours par le jeu ou de la conjonction lorsque la planète est en capricorne ou par le jeu des sextiles 60 degrés à partir du capricorne donc scorpion et, et Poissons, bien évidemment, et ceux qui bénéficient de façon encore plus dense, encore plus puissante de cette influence solaire qui sont à 120 degrés, ce qu'on appelle des trigones qui sont ceux qui ont des planètes quelle que soit la planète, située en taureau ou située en vierge. Donc, vous cinq, vous êtes gâtés. Petite subtilité. Allez, je donne un peu de technique, c'est toujours bon à prendre. Lorsqu'on a, je, re, je renvoie encore beaucoup, cette question apparaître dans les commentaires, lorsqu'on a l'ascendant dans un de ces cinq éléments-là, bien évidemment, on est privilégié aussi, hein, au même titre que si on a la Lune natale, Mercure natale, Vénus natale, Mars natale, Jupiter natale, Saturne natale, et j'en passe dans ces cinq signes-là, l'influence solaire va concerner, va concentrer, va optimiser, va solariser en quelque sorte, donc va apporter de la lumière, hein, pour, pour être plus simple et plus simple plus concret, plus pratique, sur les planètes concernées, alors bien évidemment si ça touche le signe solaire, le signe de l'horoscope, hein, la, la condition solaire c'est toutes les prises de conscience, les directions vers lesquelles on tend, si ça touche l'ascendance c'est l'image qu'on projette de soi face au, à face au monde extérieur, donc ça peut être un fluidifiant assez, assez sympathique en fait pour créer du lien humain et relationnel sur le plan social, L'ascendant, c'est son, son, son job, sa fonction son objectif. Ça peut être, si c'est sur la Lune, si ça concerne la Lune, sur un de ces cinq signes que j'ai cités, je vous les refais, capricorne, taureau, vierge, poisson et scorpion, eh bien ça euh, apporte une sorte de solarisation là aussi de nos émotions, de nos ressentis, de notre histoire, de notre affect, de notre quotidien. Si c'est Mercure, ça favorise notre, façon, notre facilité à communiquer, à avoir l'esprit clair aussi, c'est important. Si c'est sur Vénus, c'est pas plus mal sur le plan affectif, si c'est sur Mars, ça nous donne la pêche, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'il y a une planète qui évolue quelque part, elle colore différemment, bien évidemment, en fonction des aspects qui sont formés, mais ça apporte un petit plus, et puis ça apporte un petit plus dans le domaine concerné par la planète qui est touchée. Voilà, tout simplement. J'ai besoin de faire cette explication en amont. Allez, donc, vous l'avez compris, vous cinq, tous ceux qui ont des planètes, des axes dans ces dynamiques-là, c'est pas mal, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour avancer. En parallèle de ça, il y a toujours Vénus, hein, on l'a vu dans le signe du Capricorne, donc ça met du fluidifiant, du charme, de la rondeur, de la douceur, bah, à tous ceux qui ont des planètes également dans, ce, dans cette dynamique-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, il y a euh, Mercure, Mercure, je vais en reparler un petit peu parce qu'il a, il a changé de signe là, cette semaine, il, est, euh, il démarre la semaine à un degré du Verseau j'aime beaucoup Mercure le mental dans le signe du Verseau, Mercure c'est l'intelligence, Mercure la communication, Mercure a un rôle de, de fluidifiant relationnel, Mercure c'est le verbe, Mercure sert souvent d'interface entre les émotions du ressenti et les prises de conscience solaires, une sorte d'intermédiaire, de, de, d'échange, de, de, de, de, de capacité à faire du, du, de, de la liaison, du lien. Mercure c'est vraiment important, c'est notre élément numéro un pour créer du, de la connexion et de l'adaptation face au monde extérieur. Mercure en Verseau apporte une plus grande fluidité au niveau oratoire, mais aussi mental, psychique et adaptation aux situations, pour qui pas pour les mêmes, ce serait trop facile. Donc les gagnants au niveau, les gagnants, ai une expression consacrée, ceux qui bénéficient au mieux de l'influence de Mercure pour la semaine vont être, attention, il y en a cinq là aussi, mes versos, parce qu'au niveau du mental, votre capacité à être créatif, à trouver des solutions, souvent ingénieuses, auxquelles les autres n'ont pas encore pensé, avec ce petit coup d'avance, cette capacité à se s'éloigner un peu des idées, des, des autoroutes de pensée euh, monolithiques, en quelque sorte, pour, pour proposer quelque chose d'un peu plus créatif, même plus simple, hein, de bon sens, euh, qui vous autorise à voir naturellement ce champ de conscience plus ouvert et plus large pour voir les options possibles, elles sont multiples et variées. On compte sur vous et votre créativité, votre capacité à faire passer le message pour proposer des solutions à tout ce qui semblait coincé. On se repose sur vous pour être, euh, pour être force d'idées, de propositions. Voilà, tous ceux qui ont des planètes en verso, c'est votre force, votre avantage, votre valeur ajoutée sur laquelle on a besoin de se reposer, on a grand besoin de vous pour proposer des idées. Voilà, c'est dit. Donc, excellent sur le plan mental, communication, pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, de l'air du verso à l'air des gémeaux, à l'air de la balance, des trigones, et puis quand une planète est en verso, elle veut du bien à deux autres signes qui sont mon bélier à 60 degrés en aval et mon sagittaire à 60 degrés en amont. Vous cinq, intellectuellement, en ce moment, ça marche pas mal, la communication, les mises au point, ce qu'on a à se dire, c'est tout à fait judicieux, donc profitons-en, bon à prendre et puis il y a Mars, troisième planète celle de l'action, j'aime bien regarder Mars j'aime bien Mars Mars, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit euh, mieux vaut un qui agit que dix qui réfléchissent, c'est le boulot de Mars donc euh, prise d'initiative énergie, vitalité, on retrousse les manches aujourd'hui, je j'ai pas de manches, on pensé l'idée, on retrousse les manches puis on y va, pour qui pour mes sagittaires, la pêche, pêche pêche en ce moment mes sagittaires, Mars est chez vous et puis c'est une énergie optimiste Mars, l'action, Sagittaire, positif, optimiste, générosité on associe les deux donc voilà ce qui nous colore collectivement Mars en Sagittaire, excellent au niveau de l'énergie pour mes Sagittaires presque un peu trop parce que quand Mars est pile sur notre tête il est extrêmement puissant, plus dense en fait donc attention les signaux de fatigue il faut être un peu à l'écoute quand on sent qu'on a trop tiré sur la machine on relève un petit peu le pied parce que ça repartira d'autant plus belle et d'autant mieux le lendemain donc, excellent pour agir, pour mes Sagittaires, pour mes Béliers, pour mes Lions et puis toujours mon, mon jeu des sextiles, si une planète est en Sagittaire, elle veut du bien, à qui hein En Sagittaire, on le voit, mes deux signes d'air associés à 60 degrés en amont en aval, qui sont ma balance et mes Verseaux. Voilà, vous cinq, la pêche, on y va. Et puis, il y a eu un, un aspect un peu important qui vient de, de, de, de changer depuis quelques jours, je vous en ai fait, mais pff, des romans, c'est l'évolution de Jupiter. Jupiter, c'est l'optimisme. Jupiter c'est le positif, Jupiter c'est la générosité, c'est euh, être dans les clous, c'est vraiment une planète très très intéressante que je suis avec beaucoup d'intention, je l'appelle la bonne étoile, euh, la planète de la chance, enfin bon, pourquoi Parce qu'on modifie notre état d'esprit en voyant ce qu'il y a de mieux, c'est ça l'intérêt de Jupiter. Or, Jupiter vient d'entrer en poisson et lorsque Jupiter entre en poisson il est chez lui, il est dans un signe avec lequel il a des affinités naturelles on appelle ça et les planètes sont plus ou moins heureuses en fonction de l'endroit où elles sont placées et donc en poisson vous êtes parti pour les cinq dont je vais parler pour cinq mois extrêmement intéressants, fécondants, sur lesquels on va pouvoir travailler parce que ce qui se débloque en ce moment mérite toute votre attention donc qui sont les gagnants au moins cette semaine, mais ça va s'étendre très certainement pendant plusieurs mois, sont mes poissons, hein, je vous en ai parlé très très longuement dans l'annuel, euh, mes cancers, mes scorpions, ben, bénéficiez tous les trois de l'influence de Jupiter qui vous veut du bien, et puis également mes capricornes, jeu des 60 degrés avec le sextile, et mes taureaux, pareil, même dynamique, voilà, vous cinq, tout ce qui est construction de pensées positives et projets d'expansion, ça m'intéresse, m'intéresse parce que la phase vous y invite, vous y pousse, donc il y a des, des petites choses à essayer de cibler, pour bien identifier l'objectif et pour avancer euh, du mieux possible. Hein. Et puis c'est une planète qui est assez lente, donc quand on a la chance de l'avoir en influence bienveillante, il faut s'appuyer dessus, c'est trop beau, il faut vraiment optimiser. Et puis, petit point sur lequel j'aurai l'occasion de revenir pendant plusieurs mois, hein, c'est la double présence en ce moment dans le signe des poissons de deux planètes qui sont euh, les planètes qui y sont le plus heureuses. C'est-à-dire que vous avez dans le signe de Poissons, les Poissons c'est quoi C'est un signe d'eau dont les maîtres sont justement Jupiter, la générosité, hein, et en même temps Neptune, l'inspiration, la sensibilité, l'hyper-réceptivité. Et lorsqu'on a les deux dans le même signe, notre disposition à être plus imprégnable, plus sensible, plus réceptif plus perméable hein, sur tout ce qui est émotionnel, les mécanismes d'empathie sont plus marqués. Donc qui vont être ceux qui vont davantage bénéficier de cette influence-là Ça va être mes poissons, Pff, merveilleux pour vous, enfin merveilleux, mais il faut cibler, vraiment. Je suis assez euh, polarisé sur cet impératif fondamental qui consiste à identifier des objectifs précis, hein, pas être dans le flou artistique. Mécaniquement, archaïquement, dans mon esprit, la condition solaire, c'est ce qui, depuis 2-3 millions d'années, correspond à l'époque où on sortait de la cahute de la grotte, de la caverne, pour aller à la chasse, pour apporter de quoi bouleter. On allait, j'aime bien bouleter. on allait à la pêche, à la cueillette, à la chasse, etc. Donc l'objectif solaire, c'est je sors de la cahute, tac, je réalise des objectifs sur le monde extérieur. Voilà, c'est ça l'objectif, l'idée le concept en fait, et lorsqu'on est souvent dans des signes où Neptune est influent, on risque de sortir un peu dans le brouillard, parce qu'on on se laisse un peu imprégné par un tas de ressentis, d'odeurs, de couleurs, de choses qui, qui peuvent être perturbantes tellement c'est riche et nourrissant, ça peut faire dévier l'objectif central qui du coup perd de sa visibilité, voilà, c'est ça l'idée. Donc le, le point sur lequel je voudrais appuyer c'est ça, hein. C est, c est, vous avez l'apport, il y a cinq qui ont cette chance d'avoir Jupiter, la chance, et Neptune, l'inspiration, l'intuition, euh, surdimensionné, surdéveloppés en ce moment, pendant une bonne période, une belle période, ce sont mes poissons, mes scorpions, mes cancers, et puis mes capricornes, ça vous fait du bien, et mes taureaux aussi. Vous cinq, vous êtes plutôt dans des phases intéressantes pour être productif et constructif. Après, attention aux excès. De cette influence-là, euh, ceux qui vont avoir des planètes en Gémeaux, en Vierge, hein, et puis bien évidemment en Sagittaire, euh, soyez euh, plus prudents pour filtrer toutes les informations qui vous parviennent. En fait, le principe, c'est que euh, lorsqu'on est en opposition, comme c'est le cas, vierge avec le poisson, et puis en carré, que ce soit le sagittaire ou les gémeaux, euh, quand on a une, une surdimension, un excès carré-opposition, c'est excessif de cette hypersensibilité, de cette hyper-réceptivité, on risque davantage que d'habitude de se laisser imprégner, de donner prise, de se laisser atteindre, toucher, euh, sensibiliser par euh, euh, tout ce qui touche autour de nous, et l'idée, c'est de faire le bon filtrage euh, concernant toutes les informations qui nous parviennent. Euh, faire le bon filtrage, c'est pas nous laisser charger d'émotions, de ressentis euh, face auxquels on va donner plus de prise que cela ne devrait. Et euh, l'idée, c'est de se réapproprier le mécanisme jupitérien qui consiste à voir le bon côté des choses, à ne pas se laisser embrumer l'esprit, à ne pas se laisser ni culpabiliser, ni polluer, ni envahir, ni, euh, ni restreindre, ni étouffer, ni contraindre. Euh, mais au contraire, de préserver notre, nos, la, la bonne distance pour avoir le recul de notre esprit analytique, de synthèse, surtout nous les mercuriens, gémeaux et vierges, euh, conserver notre disposition heureuse à, à faire du tri, du filtre, à communiquer, à être lucide sur les enjeux de ce qui se, de ce qui se passe de façon à préserver notre autonomie intellectuelle, psychique et puis surtout, surtout préserver nos bonnes énergies euh, qui consiste à continuer de voir le bon côté des choses, se dire que euh, à chaque fois qu'il y a un gros nuage qui passe, mais après il y a un beau rayon de soleil qui attend qui sera là indiscutablement donc tenir le choc psychiquement Toujours être positif, c'est mon truc. Voilà. Alors, je vois les gens les plus heureux autour de moi, de tout ce que j'ai pu croiser, c'est ceux qui, justement, ne se laissaient pas embarquer dans des schémas de, de déprime, de repli, de stress, d'énergie négative, et qui ne donnaient pas tellement prix, justement, à toutes ces informations anxiogènes qui nous arrivent. Euh, conservons notre intégrité psychique, positive, constructive, voir le bon côté, partageons des bonnes énergies, et puis, euh, de mon point de vue, c'est la meilleure façon que nous avons tous pour bien démarrer cette nouvelle année 2022, euh, parce que ça change toujours, et et puis tout n'est qu'une histoire de cycle, un éternel recommencement, c'est comme des vagues, et des périodes un peu plus aiguës, d'autres plus douces, voilà. Et donc moi je suis très constructif et positif pour les mois qui viennent, euh, ça va bouger. Hein. Je vais vous faire des vidéos sur le sujet, je suis positif, et puis je sais que vous l'êtes aussi, et puis il y a des solutions à tout, et je sais qu'on y arrivera. Euh, mille merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout ce qui fait qu'on a passé depuis trois ans euh, autant d'énergie positive ensemble. Et, et puis, voilà, on est heureux, quoi, hein, voir le bon côté. Vraiment, c'est quasiment mon obsession. C'est comme ça, psychiquement, qu'on est heureux, et c'est comme ça qu'on se maintient en bonne santé, et puis ce sont des rouages qui sont fondamentaux. Euh, je voulais partager ça avec vous, et puis, et puis merci, merci à tous. À bientôt. Je vous ferai des histoires. D'autres, à bientôt.